Donc dans, dans la vie, même si on te rejette, même si on te dit non dix mille fois, ne laisse pas ça te détruire. Parce que de toute façon, à la fin de la journée, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, bah je me préfère. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Samy et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du rejet. Et quand je parle du rejet, je ne parle pas juste du rejet amoureux ou émotionnel, parce qu'un homme ou une femme vous a dit non à vos avances. Je ne parle pas juste du rejet professionnel, où vous êtes peut-être allé à une entrevue et on vous a dit non pour un travail. Je parle aussi du rejet amical ou familial, peut-être parce que des personnes qui vous êtes proches, des personnes qui comptent beaucoup pour vous, ne vous pas peut-être à votre juste valeur ou ne vous donne pas les opportunités ou les chances que vous méritez je prends vraiment le rejet sous tous ses fronts je pense au moins ce qu'on a été rejeté au moins une fois dans notre vie et si c'est pas le cas bah, j'espère que le jour que ça va arriver vous n'aurez pas la vaissez parce que c'est vraiment un sentiment en part qu'on est rejeté ça touche vraiment notre ego ça touche vraiment notre notre estime de soi et on se pose un tas, un tas de questions, on a des doutes. On se demande est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire Est-ce qu'on est vraiment capable Est-ce qu'on a de la valeur Est-ce qu'on abandonne Est-ce qu'on continue Est-ce vraiment fait pour nous Est-ce que nos rêves et nos aspirations sont légitimes Tant de questions et ça devient comme une spirale, on est dans un trou profond de doutes de peur, de, de, de soucis, etc. Et elles sont légitimes. Parce qu'on voudrait tous être appréciés. On voudrait tous être reconnus pour le travail qu'on fait. On voudrait tous au moins avoir une chance de faire ce qu'on connaît de mieux. De nous prouver, d'avancer, de monter, de réussir dans la vie. Et quand ça n'arrive pas, bah c'est normal qu'on se pose des questions. Mais... Pour moi, le rejet ne doit pas nous abaisser, le rejet ne doit pas nous détruire, mais plutôt nous construire. C'est sûr que quand je pense au nombre de fois peut-être que j'ai été rejetée, au début je les ai mal prises. Mais non, écoutez, j'ai sûrement fait des crises où je voulais tout laisser tomber. Mais je pense en grandissant, en étant plus mature, je comprends que le rejet doit te faire grandir. Le rejet te montre les possibilités que tu as. On ne t'a pas dit non parce que non, tu es nul, parce que tu es faible ou parce que tu n'es rien. Mais toi, même si tu n'es peut-être pas à l'image de leur compagnie, même si tu n'es peut-être pas la personne qu'ils veulent, il y a quelqu'un qui te voudra. Il y a quelqu'un qui te représentera parfaitement. Il y a quelqu'un qui te prendra pour qui tu es, pour, avec ce que tu offres et te boostera même pour devenir encore meilleur donc le rejet d'une personne ne doit pas devenir ta définition, ne doit pas te définir, ne doit pas te faire croire que non, c'est fini pour toi, la vie est terminée. Mais ça doit te donner encore plus de possibilités pour savoir que même si on m'a dit non ici, on peut me dire oui de l'autre côté. J'étais allée pour une entrevue pour une grosse boîte informatique et moi-même quand j'ai eu l'annonce, j'étais comme... « Attendez, cette compagnie l'avait me rencontrer pour une entrevue. » moi? J'étais dépassée, j'étais étonnée parce que souvent quand je suis dans le bus et je passe dans l'allée et je vois le building haut et grand, je me demandais toujours mais comment est-ce que je vais faire pour arriver là-bas. Donc quand cette offre m'est tombée sur la main, je l'ai prise, je n'ai même pas hésité, je suis allée à l'entrevue, on a parlé, ça s'est quand même bien passé. Mais à la fin, ils m'ont dit non et j'ai pris un coup, mais j'ai compris que ce n'était pas impossible, je pouvais... Je peux aller dans cette, dans cette boîte, même si je n'ai pas assez d'expérience, même si je suis encore bébé, comme on va le dire. Si je finis par à, à acquérir ces expériences-là, avoir tous les, les points, même si pas tous, mais au moins 80 ou 90% des points qu'ils demandent, je peux avoir ce poste-là, je peux entrer dans cette boîte. Dans ce rejet-là, m'a fait rêver même encore plus, Ça m'a dit mais écoute, c'est pas si impossible que ça je pensais, chaque fois que je passais devant le bus, je me disais comment est-ce qu'ils font pour être là-bas mais ils m'ont quand même pris pour une entourée parce qu'ils ont quand même vu ce potentiel là donc c'est à moi de travailler, de le cultiver et de revenir encore avec plus d'options, plus, plus front et là montrer que bah, écoutez oui, j'étais petite mais là je suis plus petite, j'ai grandi, j'ai évolué et je suis... La bonne personne pour vous. Donc, quand on vous rejette, que ce soit un non, que ce soit pénible ou pas, ne prenez pas, n'utilisez pas cette excuse-là pour vous rejeter vous-même. Et la question que je vais te poser avant de terminer cette vidéo, c'est Quelle est la valeur que tu t'accordes Est-ce que parce qu'on t'a dit non, à cause de ça, tu, ça va définir ta vie. À cause de ce nom là tu vas te dire que ah, de toute façon, je savais que j'étais même pas capable. Donc, ils ont juste confirmé en fait ce que je savais. Parce que si toi-même, tu n'as pas de valeur pour toi, si toi, dans ta tête, tu te bloques et tu te dis que tu ne pourras jamais le faire, tu ne le feras pas. Donc, ça commence d'abord. Même si les autres ne voient pas ta valeur, ne te dévalorise pas. Ils ne sont peut-être pas faits pour toi. D'autres personnes verront ta valeur, et ils te prendront tel que tu es. Ils t'apprécieront tel que tu es. Ils t'apprécieront à ta juste valeur. Il y a souvent des proverbes ou des, des, des mots ou des phrases qui vont que le vomi d'une personne, c'est le gâteau d'une autre. Genre, une personne peut te dire Non, tu ne me plais pas. Non, tu n'es pas, pas ce que je veux. Tu n'as pas ce que je veux. Tu n'es rien. Mais une autre personne va te dire Tu es tout pour moi. Je te veux. Viens. Je suis prêt à t'offrir même plus. Donc, ne profite pas d'un non pour toi-même te dire non, pour toi-même te dévaloriser et sache que un non sincère est mieux qu'un oui égoïste. Donc, mieux vaut 100 000 noms qu'une personne qui va te dire un oui, mais va plutôt t'utiliser, va te manipuler, va plutôt te changer ou bien te causer encore plus de mal. Parce que mieux vaut me dire non, va t'améliorer au lieu de me dire « Ah oui !» mais avec des tendances un peu égoïstes ou manipulatrices. Ayez foi en vous, il n'est jamais trop tard. Le rejet ne veut pas dire que vous n'êtes rien. Le rejet ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Prenez ça comme point de départ, prenez ça comme une aspiration, prenez ça comme une, une force, ce booster là qui vous pousse en avant, qui va vous faire devenir meilleur. Et n'abandonnez pas, ne perdez surtout pas espoir en vous. Parce que même si une personne vous dit non, il y en a une autre qui va vous dire oui. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère que ce message a été une source d'inspiration. J'espère que ce message a porté de la valeur à tes yeux. Sache que un non n'est pas un signe d'échec. Un non n'est pas un signe de faiblesse. Un non n'est pas un signe que tu n'es rien ou que tu n'as pas de valeur. Regarde ça et relève-toi. Forge-toi encore plus de caractère, améliore-toi, deviens meilleur parce que ça t'offre encore plus de possibilités. Il y a mieux en avant. Même si cette relation a échoué, tu peux trouver une meilleure. Même si tu n'as pas eu ce travail, tu peux trouver mieux. Donc ne laisse jamais un rejet définir ta vie. Ne laisse jamais un non définir. Ta personnalité ou qui tu es. Merci de m'avoir regardé. Encore une fois, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et oh, que Dieu vous bénisse. Et... See you! <rire>